Bonjour bonjour bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Rachel. Je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire, <rire> mais ça toume, <radar> Et ça <ividades> <Applaudissements> et ça autour de la table. De la fête. Je vais vous donner un exemple très précis, mais Paris je laisse la, la parole d'abord à mes collègues. Nous sommes dans une société où il reste le cri invective. Je ne sais pas où est l'entreprise au niveau 4. Je vais vous donner un exemple très précis, attention. Mais Facebook a tout changé, hein oh, Ex oui. excusez-moi. Les médias véhiculent l'héroïsation de la personne. Une société où domine le cri invective. Tant pis, tant pis. Tant pis, peut... tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai alerté euh... un ancien du cabinet. On peut parler d'un mouvement plus horizontal. Mais je ne sais pas si l'entreprise est au niveau 4 ou bien Balance ton port agrégé, balance ton port agrégé. L'individualisme des, des nouveaux activistes. Balance ton port. Balance ton port. j'ai alerté encore un ancien balance du cabinet mais je ne sais pas où. Une je... ou... adaptation des cultures locales. L'individualisation des nouveaux activistes. Balance ton port. Je peux m'exprimer sur d'autres sujets non, non. Et puis tant pis si ça dérange Est-ce qu'on hein, peut être capitaliste et valoriser la prise de parole J'occupe solennellement ce tabouret pour dénoncer une situation bien trop commune. Balance voilà. ton fort L'élève de troisième voilà. dont je ne donnerai pas le nom. Horizontal, horizontal Actuellement, élève Mais singulier des nous, de N'a pas, pas pu et avoir son stage d'insertion professionnelle. C'est une passé. personnalité très clivante. Les CV, ah. les lettres de motivation, ah. les déclarations non, CAF, perne. les quittances de loyer qu'il a envoyées ah, n'ont bah, pas non, reçu non, pas de réponse non. positive à son stage. L'établissement pénitentiaire n'a eu comme seule réponse de lui proposer de faire son stage au sein de la vie scolaire. Ah. Des des on peut changer on les cultures. On peut le mouvement. Je resterai sur ce tabouret. Je resterai ne pas, sur ce tabouret je, une telle réalité, c'est impossible. Je suis persuadé qu'il faut Fraternité. valoriser Fraternité. ses propres mérites. Fraternité. Une fois de plus, Fraternité. la norme Fraternité. la norme s'est imposée. Fraternité. Les Les une norme particulièrement, particulièrement importante. Il faites. Faites faites. Faites les personne encore, encore, encore, encore, Fraternité Fraternité fraternité encore, encore, encore, encore, fraternité Fraternité Fraternité encore, encore, encore, fraternité encore, encore, fraternité encore, mère ni si, ni